Vous êtes prêts Vous êtes prêts à avoir du très beau, du, du, du très très très beau, du tr <rire> très, très très très beau jeu, mais très sale. C'est le deck mort-vivant. C'est le deck basé sur des d'agonie. Vous avez la Banshee. Plus de plus 1, un, un mort-vivant allié aléatoire. L'homme de main. Un d'attaque à un mort-vivant, dès que vous en jouez un. Troll du fléau. Les d'agonie conférées à ce serviteur se déclenchent deux fois. On va lui conférer Aura de Tissmort. Ça va, ok, deux zombies, 3-2. On va lui conférer le Nécrolite. Ça va lui permettre d'invoquer 1 2 2 ruée en plus. On a de la Paysanne infectée. Une 2-1 un qui invoque une 2-2. Deux, deux. On a le Champion non-vivant. S'il y a un mort-vivant qui est mort au dernier tour, invoque deux zombies 3-2. On, on a de l'Éleveuse. Une fois que vous jouez un Serviteur, il prend plus 1, plus 1. Et d'agonie invoque un Faucon Pérégrine Touc. 1 1. Qui... Enfin, cette carte-là... Fonctionne très bien avec le banc de carnivore. On a du Vizir. Le Grand Vizir. qui Permet euh, avec les morts vivants de révéler des sorts. De, voilà c'est une bonne carte de tempo. La Grotte évidemment. Meilleure carte chaman quand même. Là euh, Branchie pourrie. En fait voilà, l'idée du deck c'est d'avoir le board avec de la résilience. Des petites créas qui ne font pas gagner. Mais c'est des petites créas. Et en fait avec ces petites créas on va soit mettre Branchie. Ça donne à vos autres serviteurs. Raldagonie donne plus un plus un à vos serviteurs un des un serviteur meurt, donc bam bam bam bam ça part en combo, soit la suffusion d'ombre les créatures ont râle d'agonie, inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire soit la furie sanguinaire évidemment, donc ça c'est brutal mais finalement ça finit bien un peu tous les decks, l'OTK le voleur tempo les 3 decks différents et on finit par un aggro quand même bien bien énervé alors voilà je vais reprendre ce que j'ai dit avant mais un deck aggro très énervé, son counter c'est Rénatal, c'est le problème. A voir si vraiment contre les decks Rénatal on ne peut rien faire ou pas. On sait que zone ne peut rien faire, on sait que Chasseur Face ne peut rien faire. Est-ce que nous on arrivera à faire quelque chose Ce serait beau, en vrai ce serait chouette mais c'est ça. Bon Trog c'est bien déjà. De toute façon normalement on a une courbe de mana qui est dantesque avec ce deck. On va garder Trog. C'est mis Dantesque, là. Oh, oh non, il a Renatal Enfin, elle a Renatal. La ville de Gouffrefer est, est à moi. Necrolite, bro. Bon 40 lives, ça va être chaud, mais il y a moyen. Oeuf infect. Est... Boum. Ok, ok. Bon pour le moment ça donne pas d'info. J'imagine que c'est un mono vert. Pour jouer ça. Peut-être un vert bleu. L'amalgame qui donne un mort vivant. Ok. LOL, tu trolls Ça veut dire quoi Oh zut. Faites ça. je le pète ça Hoppa. on a quand même le board hein. on a quand même le board ouais deux furies c'est si cossin nécromancien belliciste pas on a le banc et j'ai envie de garder peut-être le pérégrin... d'attendre le peregrine talk Paysan. Peut-être juste paysan pouvoir. Alors on va pas attendre Peregrine. Je pense qu'on va faire ça. Ça. Ça. Ça. Ça. Et boom bitch. Boom, boom, boom, boom. Et derrière, on fait Fury. Et derrière, on fait Fury. Ça va être sympa. En vrai, il faut qu'elle passe, passe. Et on a gagné. Ah, c'est relou, ça. Oh, la grotte des Fall Path. Value Trade. Value Trade. Value Trade. Boom. Boom. Et le petit toast qui va avec. On est bien pour le moment, on est bien, on est bien, on est bien. On a déjà mis 15 hein. Vous <rire> savez pas, mais on l'a déjà mis 15, hein. J'ai l'impression que notre deck, s'il joue contre Mono Bleu, on va se faire. <rire> on va se prendre des AoE. Après, les AoE, elles coûtent cher en Mono Bleu, en vrai. Ouais, même en rouge, elles coûtent cher. Mais bon. L'armée des. Ah, oh, c'est chiant. L'armée des morts, euh, ça enlève tous les cadavres. Jusqu'à 5 et ça met des 2-2 ruées. Bon, ça, en vrai, elle en fait rien pour le moment de l'œuf infect. Je pense qu'elle va value dans la 1 et elle aurait raison. Bien joué, bien joué. Pour une joueuse BG, c'est pas mal. C'est bien joué. Et sans compter mon top deck. Et boum, ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais avec ce deck. Il y a des créants en boucle. Et la furie sanguinaire, bam, c'est GG. Je pense qu'elle a perdu. Elle joue quoi Elle joue vert. Hein. Après, c'est pas du. On sait pas si elle a splashé ou pas. À 3 verts. Donc elle a pas splashé. Elle joue mono vert. Donc là, elle va mettre des 2-2. Ah non, juste 0. Oh waouh. Waouh waouh waouh. Fury sanguinaire. La meilleure carte du jeu vidéo. 2014 RPZ. JT. Ok. Ok. 1-0. Il est 23 h passé. Vous savez ce que ça veut dire 23 h passées. À partir de 23 h C'est dégressif. Hein. Si je gagne deux games à la suite. Je vous offre une, un méga bundle à 80 euros. À, à quelqu'un du chat. Offert par Blizzard évidemment. Mais je suis l'intermédiaire. Enfin je suis l'intermédiaire. J'aurais pu le garder pour moi. Mais... Et je vous offre un méga bundle. Si je fais une win. Il hein, faut faire deux wins d'affilée. Remag. Oh là là, le chaman qui carry le bundle. <rire> Franchement, il y a moyen, le deck est fou. Sur une game, il était fou, en tout cas. Mage. Oh, la voix était dans ma tête, vous avez entendu aussi La voix était dans ma tête faire ça hein, je garde la courbe hein. oh je crois qu'on va faire ça même au dessus le necrolite après ça hein. Ah c'est agressif hein. Je t'aide sur Discord si tu veux poster ta vidéo sur. Ah ouais merde j'ai oublié. Bon my bad. Ah demain je la pose, c'est pas très grave. Ah j'avais zappé, j'avais zappé. Merci en tout cas. Ok, ok. En vrai on peut faire le vizir, le grand vizir. Et je pense que c'est mieux de développer tout de suite l'éleveuse. Il va vraiment vraiment carry pour le coup. Dès qu'on va jouer un serviteur, ça va lui donner plus 1, plus 1. Et Ral Dagonie invoque un, un faucon peregrine took 1-1. je pense pas qu'avec 2-3 manas il puisse tuer ça. Pièce. Roule de neige. Ok, ça a l'air d'être un deck contrôle, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Je pense qu'on va double T2 quand même. Bam. Bam. Dit... Bam. Dit... Bam. Incroyable. On est pas mal hein. Bon ça c'est pas comme une furie sanguinaire mais c'est un peu la même limonade quoi. C'est le genre de truc genre plus t'as de créa mieux c'est cool quoi. Enfin plus c'est cool. Ça, ça fait quoi? Transforme tous les sorts dans votre main. Oh, ça est un peu arrangé ça. En sort coûtant deux cristaux de plus. Oh, incroyable! Le banc avec euh, ça. Avec Peregrine Took. Oh là là! Je pense qu'on va value ici. Je pense qu'on va trade comme ça. Ah, c'est pas de l'agro bien sale, hein. c'est de l'agro teché. Hein. Franchement, il y avait de l'idée dans le deck. Hein. L'idée, c'est pas de jouer un agro, c'est de jouer un deck résilient avec des cartes gamebreaker. Donc c'est presque un peu un deck combo en soi. Une combo entre le board et une carte de ta main. Donc respecte mon deck, s'il te plaît. Je pense que je vais juste pouvoir. Et suffusion là. C'est con, mais j'ai créa on... 6 créas on board. Chaque créa qui meurt met 3 dégâts aléatoires. Donc là en fait, j'ai 18 dégâts on board. C'est à dire, s'il fait une AOE, il prend 18. 2. bien ça mais je pense que c'est pas bon je pense qu'il faut faire ça Ça c'est pas forcément bon j'ai tellement de, de cartes sur le board mais en même temps il va pas il va jamais trade le totem de force on est d'accord donc je ferai bien ça sur totem même si ça paraît un peu bizarre et je fais full face en vrai et l'idée du deck hein, faut pas trade enfin, faut trade mais bon, là ça sert à rien il fait quoi Peregrine apparaître trop hâtif. En fait, c'est des créatures générées par Peregrine. Et vous, là, vous l'avez senti, hein Vous l'avez senti, là. Vous avez le bundle, hein. c'est le bundle, ça c'est le bundle, hein. c'est le 2-0, hein. c'est le bundle. Oui oui oui messieurs, oui messieurs mes, mes, mesdames, c'est le bundle. Hein. Je fais encore une game et je vous offre le bundle, ok Mais je vous offre dans tous les cas le bundle. Je vais juste voir comment vous l'offrir. Est-ce que je passe par Twitch Est-ce qu'il y a un truc de... de tirage au sort sur Twitch La dernière fois, j'avais essayé un, tira... un... un site de tirage au sort, mais ça a bugué. Est-ce que... Bon, en vrai, si vous avez une idée de comment faire le tirage au sort, je prends. Un pour du oh Incroyable. On a la combo. On a Troll into aura. GG. Bon, en fait, il a perdu le gars. Il doit partir. Et Il faut qu'il parte là tout de suite, d'ailleurs. Point d'exclamation, raffle, ça veut dire quoi Non, mais là, il a perdu en fait. Il doit, il doit dégager là. Pour faire un serviteur, râle d'agonie, invoque deux zombies 3-2. Si je détape mes mana et je fais ça là-dessus, ça, quand ça va mourir, ça va mettre 4-3-2 sur le board. Avec le bot qu'elle bot. Merci Pierre Dex. Pour l'amour du bundle et du full face. Ah mais c'est génial. Oh, on la terre euh, ah j'ai peut-être envie d'aller trade ça avec ça. Et franchement c'est sexy aussi. Hein. Bon il n'y a plus la combo mais je pense que ça faut le tuer quand même. Là c'est quand même assez sexy. Hein. Ah non c'est en ral d'agonie pardon. Putain j'ai failli le jouer en cri de guerre. Oh Ouais, je fais juste ça. C'est pété en vrai. Hein. Ça vient de surcharge par contre. Hein. Ouais. Ok. Je crois qu'on va juste ban. Banshee et Face. non oh, on pré -shot. on va pré -shot. de toute façon il va jamais trade ça, il y a droit trop de créa derrière à gérer, je pense hein. Alors, en fait le problème c'est que par rapport au Shaman Murloc, l'avantage de ce deck j'imagine par rapport à Shaman Murloc c'est que tu peux pas gérer le board, il y avait avec Deral Dagonie dans tous les sens. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir du Shaman Face, quoi. Après, encore une fois, c'est une histoire de renatal. Est-ce qu'il y aura beaucoup de decks AO Est-ce qu'il y aura beaucoup de decks Rénatal Et typiquement, tu joues contre des druides, des trucs un peu lents. Franchement, tu les surprends avec ça. On va grotte. Hein. Je pense qu'on va value, même, hein. Genre value trade 5-3 dans 2-1, hein. C'est un peu bizarre, mais... Honnêtement, je suis à l'aise avec cette idée, hein. Un deck rouge... C'est pas mal, je fais plein de trades. Il n'y a pas d'AOE à 4 il y a des AOE à 5 mais pas A4. Ah, il joue vert aussi. Il joue rouge et vert. Il joue deux verts et un rouge, intéressant. Que celui de la mort. Ouais c'est relou hein ce deck hein. Ça, ça grignote, ça grignote C'est un truc à la con Mais ça grignote, ça grignote hein. mais des morts c'est une bonne carte Mais les 3-4 c'est pas évident à tuer hein. Les serres Baume Baume Ah le gars il était à 40 hein non Il a quoi 20 cartes Ouais ouais il a commencé à 40 hein Avec 40 life hein Franchement ça va... Ah ça c'est très chiant par contre le gnome là Ah le gnome est relou Ah le gnome ça va vraiment être casse bonbon J'ai pas envie de trop d'investir de cartes en main mais en même temps... que si j'ai le périgre green il faut pas trop investir ça met une 3-2 je pense que je veux juste faire ça et ça c'est juste chiant parce qu'il récupère tous ses points de vie mais bon je pense que je la perds ça là dommage j'en étais pas loin là vous voyez c'est le genre de game où il manque Fury il manquait une des 5 cartes clés il y en a 5 hein. si j'ai une des 5 cartes clés je gagne ici donc c'est l'idée du deck c'est vraiment genre je balance le board et après j'ai une des 5 cartes clés j'ai gagné Oh là là je suis nu je veux ce bundle. Bah il faut me proposer euh, une façon de le faire gagner. Genre un site où il y a des tirages au sort, des choses comme ça. Je peux réessayer sur le site que j'avais utilisé la dernière fois mais ça n'avait fon pas fonctionné. J'utilisais Nightbot. Peut-être sur Stream Elements je peux. Bon on a toujours pas la carte, ah, c'est sick en vrai En vrai c'est fucking sickos hein. Ouais je full face hein, de toute façon c'est le play hein. Ah ben, non. Et le mot d'habitude, c'est tomber en des jutes. bah ça marche pas trop. J'essaye après, j'essaye après. Je vais En fait faut se dire que s'il a pas d'AOE, je peux peut-être gagner comme ça, mais j'ai l'impression qu'il est en train de pré-shot pour une AOE là. Pas une AOE techniquement. Mais ça fait le même effet. Ah dommage, on avait vraiment de grandes grandes chances de gagner cette partie. Là je pense que maintenant c'est finito. Hein. Ouais. Ah ouais, dommage. Là aussi ça aurait été cool avant. Fuestran hein Plus 30, plus. Ah ouais, le double géant il est psychos. Et en vrai, vous voyez on avait 5 cartes. Bon là les 5 sont dans les 15 dernières, 18 dernières. Mais vraiment il suffit d'une. hein. Parce qu'on met vraiment beaucoup de dégâts. Et encore l'adversaire il est à 40. Hein. Vous imaginez contre un adversaire à 30 En fait on n'a même pas besoin des cartes. Je pense contre un 30 PV en face. Voilà bon, il est quand même mort sur Fruit Sanguinaire le gars. Hein. Donc il fait le keke là mais... Ah non il va trade. Okay. Ah dommage, dommage. On peut s'en sortir un peu ah, je sais pas trop Je pense pas Je pense pas Ça c'est un ruée, ah c'est cool ça en vrai ouais. C'est un 30 PV Je crois pas hein Pas sûr euh, ça, ça fait rien. De toute façon, il va juste trade, je pense, ma 3-4. Mais il ne peut pas mourir sur Fury ici. Ouais, Fury, GG. GG, GG, GG. Banshee, on garde, je pense. Et Banshee, on garde. Franchement, Aura, c'est strong, hein. Aura c'est strong je sais pas trop, en fait c'est un peu bizarre comme sortie, c'est un démo, franchement c'est le premier démo qu'on croise c'est assez rigolo, ou alors je vire tout. Ah il est possible que Banshee ça se garde quand même, je pense. Avec plaisir Neloctar, avec plaisir. Ça fait plaisir que ce soit toi qui le gagne. Le bundle vient d'où Le bundle est offert par Blizzard. Euh, ok ok Bah écoutez double Banshee ça a l'air vraiment strong hein Dans ce spot Ça a l'air vraiment Il y a une belle curve en plus T2 Ouais j'ai bien fait tout mieux gagner je pense je Sinon pense ça aurait été un peu compliqué contre Zo il faut être réactif Là ah, je suis quand bien Oh il a pas de follow-up super, super strong On va prendre le board tout de suite avec ça Genre ça là Trade en value Fait des créa dans tous les sens c'est la fin du monde pour lui C'est quand qu'on peut ouvrir nos paquets avec le Fireside Gathering. Ah, c'est bientôt, j'espère. Bah, demain, je vais essayer de voir si on peut, mais ce serait intéressant. Ouais. Donc, je fais quoi Je fais ça. En fait, soit je développe éleveuse, soit Vizir a quand même plus de sens ici. Bah, écoutez, euh, ça me paraît ok. Hein. Alors, ça nous met en surcharge, mais en vrai, on a le lead, hein. Là, on lui met un coup de 8, tour d'après, on lui met un coup de 10, on va gagner sur la tempo. Hein. De toute façon, les mirrors d'aggro, ça se joue sur la, la tempo. Donc... Là, c'est quand même compliqué pour lui. Hein. À part s'il arrive à nous à tenir ou avoir des anti-bêtes une scene. Euh... Ah, c'est pas mal ça, quand même. Pas mal. Le full face. Hein. Le full face. Il est à 5 hein, 4 hein, ça bourre hein, notre deck, hein. mine de rien. Je pense qu'on a.. On... Je sais pas si on a gagné parce qu'il va. Oh il joue de la défausse. Il joue de la défausse avec ça. 7-7 pour 5 ruées, il a défaussé ça. Ok. Peut-être en fait, qu'il faut faire ça une tout double Double Coco. Ouais je suis quand même pas si bien. Ah je suis mi, mi -figue, quoi. Peut-être faut faire juste ça. Ça il des créas. Je crois que c'est ça. On hein. va trade ça. Faut juste avoir un tout petit peu de board, genre. Mais en vrai ça peut être un peu chaud. On a gagné, hein S'il ne tu, si nous tue pas une créa, on a gagné. Ah non, on n'a pas gagné. On n'est pas loin, hein. <rire> on n'a pas gagné, ouais. On n'a pas gagné du tout. Euh... Relou, relou, relou, relou, relou. Trop relou, en vrai, je crois qu'on a perdu. Attendez, il a pas un truc qui burst dans le deck Putain, il a rien, pétard, pardon. Je crois qu'on a perdu, c'est ouf, hein. Ah t'es vraiment pas loin. Ah ça nous a... Le, le, le sauvage il a été incroyable. Sauvage qui a ramené un taunt là. Rouge Fury. Rush plus Fury. Je le mets à 1 quoi. Pas l'état là. Hein. sûrement le play. Hein, mais... Ou un off hein, c'est hardcore. Hein. Faut quand même le mettre à 1. Je suppose. Ah là là c'est frustrant un PV hein. j'ai l'impression que, qu'en général dans les jeux de cartes on dit quand on laisse l'adversaire un PV c'est qu'on a fait une erreur Ah zut hein. Il y a moyen là. en fait j'ai encore moyen mais lui il va me bourrer vite quoi ouais, Il a eu une vraie vraie belle sortie bon nous aussi hein. on peut pas dire Il hein. manque un spell dans le deck non je pense pas en vrai le deck est bien construit, hein. le deck c'est c'est vraiment, non je pense qu'il est hyper bien construit mais il a l'étal, ouais. Il a l'étal ici. Bon on n'est pas sur Second Seed mais là on a, sinon on n'a plus trop le temps de faire des games donc autant ça nous fait gagner quelques secondes mais on aura peut-être le temps d'en faire une, là on a encore une game, peut-être deux. On verra. Pas loin, pas loin. Peut-être j'ai fait une erreur. Hein. Possible, là, ça fait 8 heures que je stream. Donc il est possible que. Là, sur la fin, euh... j'ai pas mangé en plus. <rire> C'est vrai. Bah, j'ai mangé il y a 12, 12 heures. Mais bon, j'ai pas mangé là euh, récemment. Bon, C'est aussi pour ça que j'ai gar... gardé ce deck pour la fin. C'est normalement un peu plus facile à jouer. Mais ça peut quand même être tricky. Je vais virer ça vu que j'étais un T2. T1, T2 peut-être. Je crois que T1, T2, ça. On verra. Le tour technique, c'est celui de la flamme, ouais, exactement. Je ne suis pas obligé de flamme. Genre, je peux vraiment décider d'aller full face et garder flamme. Je pense que c'est ça, tout à fait. En vrai, le play est bon parce que je le laisse à 1. Et en vrai, il y, y a souvent... Genre, il faut vraiment qu'il fasse un truc incroyable pour qu'il gagne derrière. Mais dans l'absolu, c'est vrai. Je crois qu'il fait ça. Pré-shot, je crois, non Ouais. J'essaye tout ça. Tant pis, je ferai ça T5. Mais ça, c'est trop fort. La combinaison troll et aura. Ouais, je peux mettre le serviteur à 5 qui pioche. Le clown, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est jouable. Hein. C'est gentil, merci Nalokter. Merci beaucoup. Oh c'est cool de croiser deux, alors je sais pas si c'est le même qu'avant, ouais. C'est cool de croiser deux os, mais c'est peut-être le même. Euh, en vrai, il y a moyen que ce soit Elbeuse. Hein. Voilà, je vais faire trade trade. Ouais. Et l'éleveuse il peut pas forcément la gérer. Au piocher trois quarts, choisissez, oh lolo ouais c'est un zoo des fosses mais faut voir. J'avoue qu'avec ça c'est strong. Hein. Un 2-5 gratos. ah euh... ouais, c'est pas mal. on hein. va ouais, juste grotte ici. Et passer. Ça il va pas forcément le tuer. C'est des morts vivants après c'est pas des... Vous voyez c'est pas des diablotins. Oh là là quel diable. C'est le diable. On fait ça. Ça. Ça. On va sûrement geler ça. Ouais, relou, hein. Le zoo là, c'est bien relou en vrai. En fait, lui, il est beaucoup plus board centrique que nous. Nous on est mieux contre les decks contrôle. Parce qu'on a la résilience des D'agonie. Lui, il est plus board centrique. Par contre, logiquement, s'il si est plus board-centrique, il est censé nous battre, quoi. Car il a une prise de board plus fort. C'est horrible, on est bloqué par cette caille. C'est infâme, hein. Il a plus de draw. Non mais c'est pas une histoire de pioche. C'est des match où c'est pas vraiment une histoire de pioche. une histoire de, de, de présence de board. C'est juste de la, de la value on board en fait. C'est pas de la value dans la main, on s'en fout de ça. Aldagony donne plus un à vos serviteurs. Ça c'est pas mal mais... On trade ça d'abord. Techniquement ça existe comme play. Hein. Ça. Et ça. Ah c'est pas si mal en vrai hein. Franchement c'est pas si mal hein. C'est plus que pas si mal en vrai <rire> C'est même énorme hein. Là chaque créature qui qu'il tue C'est plus un plus un sur les autres hein. Ouais non, je pense que j'ai gagné en vrai J'ai un peu accusé le coup trop vite je crois je crois que j'ai quand même gagné, hein. mais en fait son board il commençait à grossir et, et là j'avoue que le setup il est dantesque. Ah hein. oh là là, il défausse encore le revenant, c'est chiant. Là il a un value trade magnifique, c'est un peu chiant. Ça m'a de gagner en fait. Bon. L'avantage c'est que je suis un peu haut en PV, ça va. Je peux pas setup. Ça fait peur comme t'as retourné le plateau, ouais, j'avoue. Quelle horreur. Pétard, pardon. Donc là, il faut jouer les deux créas. Et dès qu'une créature. Me... Ah ouais, mais les créatures aussi, elles vont mourir. On fait trade là. Trade là. Si on trade avec ça, là. On a plus un sur le reste. Je pense qu'on va même trade là. Hein, en value. Hein. En vrai, on a un Totem qui heal. Voilà, on a toujours le board. Hein. Là, c'est le genre de truc. Là, typiquement, vous voyez, on a, on a déjà utilisé le, sang, le sanglier, j'allais dire, le murloc. Donc là, on a 20 cartes dans le deck. Il y en a 4 qui nous font instant win les deux furies sanguinaires, les deux sorts à 3. Après, euh, on, a, on a quand même toujours le board. Après, il y a les choses comme vizir. Vizir nérubien qui génère un sort. Ça aussi, ça peut donner de la gourmandise. Ouais elle est intéressante cette partie. Bonne nuit mag. A demain. Ok. Oh puis, on il pioche son deck. Va-t-il full face Va-t-il trade Je pense qu'il va trade. Euh... C'est dur de trade là en vrai. Ça ah, peut-être. Oh le petit. <rire> C'est rigolo il trade le totem mais il a raison. Oh. Fureur sanguinaire, on a gagné. Ça c'est Nars. Pas si grave en vrai. Fait. Vévalio hein, je crois. Peut-être pas sur la 1, mais genre ça, ça et ça, c'est quand même l'état au prochain tour. Hein. Je setup l'étale au prochain tour et pourri, c'est fou en vrai, ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je pense que dans les murlocs ça va rentrer aussi. Dans tous les decks qui vont avoir un petit peu de board, ça, ça fait ça dégénère vite. Hein. Ouais, la carte est folle. C'est clairement meilleur Fury Sanguinaire. Bah là, en fait, ça m'a permis de scaler. Ça fait 3 tours que je gagne sur la carte. Et vous voyez, j'ai gagné là. Ah, peut-être pas, en vrai. Ah, si, parce que ça, ça me met de la stat. Attendez, est-ce qu'il y a l'étale là je suis one-off encore, sérieux One-off. Ah zut, je suis encore one off sérieux. J'ai 10 et 9, j'ai 19, oh ça fait deux fois en vrai. C'est le, le deck one off. Que faire. Est-ce qu'on fait une vague de trade Ou alors on... Oh là là, quelle angoisse. C'est angoissant sérieux. faire gaffe à mes points de vie après. Non hein. c'est bon non 10, 13, pff, je pense qu'il faut, faut taper. Hein. Je pense qu'il faut taper. Hein. Allez, franchement s'il me tue c'est horrible, ça fait deux fois un pv quoi. Je, presque plus de cartes. <rire> je peux mourir à la fatigue, <rire> c'est incroyable. Finalement ce sera la dernière game, on va finir sur cette game en vrai. Hein. Parce que euh, il est 23h57 et on ne peut pas jouer après minuit. Sinon je me transforme en Gremlins. Et je dois aussi rendre le compte accessoirement à minuit. Ah c'est cool de finir sur cette game. C'est rare les games de mirror comme ça de deck un peu toxique quoi, un peu face. Mais genre hyper, hyper lent quoi. Hyper lent avec plein de trades, plein de décisions et tout. Au final, j'ai essayé quoi comme deck Plein, plein. Euh, tu verras, je vais les poster sur YouTube dans les prochains jours. GG. Vamos. Et il est pas mal ce petit deck, hein, franchement. Il est vraiment pas mal. Hein. Vraiment, vraiment cool. J'aime bien, j'aime bien, franchement. J'ai essayé ces 6 decks là. Mono-red. Chevalier de la mort. Mono vert. Chevalier de la mort. Mono bleu. Chevalier de la mort. Majoteca. Voleur. Tempo. Décoction. Euh, Shaman. d'agonie Agro. Et on a fait à peu près une heure par deck. Un peu moins parce qu'on a créé les decks et tout. Mais euh, plutôt pas mal. Celui qui m'a le plus impressionné. Bon, en vrai les, les trois Chevalier de la mort ils étaient fous. Pour le coup. Euh, surtout les contrôles, genre le rouge et le bleu. Mais on sent que la classe, elle est vraiment au-dessus et que voilà, elle est vraiment pétée et qu'elle va être forcément nerfée euh, assez rapidement. Et la classe, est vraiment incroyable. Le voleur, c'était un peu bizarre. Parce que le problème, c'est qu'on a joué contre les rois liches. Enfin, contre les chevaliers de la mort. Donc forcément, avec le voleur tempo, contre les chevaliers de la mort, c'était un peu compliqué. Mais je pense que le deck, il a beaucoup de potentiel, mais il va être compliqué à construire. Majoteka, c'est un deck très intéressant. Beaucoup de dégâts. Euh, pareil, que ça va être compliqué à construire. Ça va un peu dépendre de la méta pour le coup. Mais ça a du potentiel. Ça pouvait mettre jusqu'à 60 dégâts assez rapidement. Et euh, bon, ça c'est un deck full face. Mais ça c'est aussi, c'est pareil, ça dépend un peu de la méta. Si jamais il y a pas mal de, de deck mid-range, de deck combo, ça peut être très fort. Il y a un peu trop de deck contrôle avec des AOE, c'est un peu plus délicat. Ouais, comme le DH à sa sortie, bien sûr, mais c'est normal aussi. C'est aussi pour que la classe soit mise en avant. Hein. C'est logique. C'est comme pour les cartes des extensions. En général, elles sont un peu plus fortes que les autres. Comme ça, elles sont mises en avant, elles sont un peu plus jouées. Euh, et puis après, voilà, il y a une nouvelle méta au bout de deux semaines quand il y a un patch. Et puis, ça, ben, c'est normal. Ça me paraît logique, vrai, du moins. Il euh, n'y a pas de deck évident, en tout cas, j'ai l'impression. Mais ouais, l'extension, elle est hyper prometteuse. Sur ce, euh, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette avant-première. Euh, merci Blizzard vous pouvez dire merci Blizzard dans le chat ou dans votre tête ça suffit aussi vous êtes fatigué mais il faut les remercier parce que c'est quand même cool d'avoir la de donner la possibilité à des streamers de, de faire ça de surcroît à des streamers français parce que je rappelle qu'il n'y a plus de il n'y a plus de gestion française de Hearthstone hein. c'est euh, euh, européen enfin c'est même américain pour le coup enfin c'est européen moi la personne avec qui je discute c'est une personne qui est euh, euh, enfin elle est pas française pour le coup avant ça passait euh, par États-Unis Europe France maintenant c'est États-Unis Europe donc euh, voilà ça reste cool quand même qu'ils donnent ça à des, des streamers français quoi et pas que aux streamers US on pourrait donner ça qu'aux streamers que aux gros streamers américains et à Thaïs ou certains streamers Europe mais donc c'est plutôt sympa